Le temps est plein de transitions que sur terre ne peut rester Espérant des choses éternelles Tient l'immugable main de Dieu tiens la main Oui mon frère, oui Oh, des choses, éternelles, tiens, tiens, main de Dieu, tiens, la main, Oui, main de Dieu, oui ma soeur, Les choses éternelles Dieu immuable de Dieu. Oh, victoire, toi Père, Père, Père, je sois toujours à lui tiens la main. Oui mon frère, tiens main de Dieu. Espérons, espérons des choses de terre Tiens de la main de Dieu, tiens la main. Espérons Dieu. il qui chez les trésor, célestes Qui ne passera jamais c'est la main de de Dieu, des Tiens, de Dieu. Oh, te dit, de Dieu. Oh, mon frère. dis à de tout. De Espérons, et des choses éternelles. Tiens, dis à de tout. Sachez ah, yeah. Si tu es défait de la dieu Dans l'homme la... dans Crowd2, en dors, die thème, Ren, body, de Dieu des choses de Dieu J'ai La de Dieu mon frère La des choses éternelles La de je suis Dieu je suis tellement je de je suis Chose choses éternelles faible, faible, faible, faible, faible, faible, faible, faible, si tes amis Attache-toi toujours à lui, la vraie la vie, la Dieu, et marcher avec toi tout au long de cette année que tu nous as donnée, mon sauveur. Nous ne voulons pas aller ni à gauche ni à droite, nous voulons simplement te suivre aussi, Père. Oh, comme nous l'avons pu l'entendre aussi, Père Saint, ton peuple d'Israël, lorsqu'il est sorti, il marchait, tu étais au devant de lui, il pouvait te voir, mon bénévole Père Saint, que tu avançais. Quand la colonne de feu s'élevait, ils s'élevaient aussi et ils avançaient aussi, Père Saint. Nous voulons te dire vraiment merci. Tu nous as fait traverser cette année, en fait, que nous entendons les nouvelles, mon bébé, mes pères, et tu nous témoignes que tu es avec nous. Béni soit ton Saint-Nom, Père Dieu. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni pour tout ce peuple qui est rassemblé encore en ce lieu aujourd'hui. Tu es vraiment bon de nous avoir accordé cette grâce et ce moment, Père. Sois béni et adoré. Nous t'avons ainsi prié au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure en sortant, parce que le frère m'a appelé, il y avait un problème avec mon appareil, parce qu'il y avait donc des, des problèmes des piles qu'il fallait changer. Et là, en partant là-bas, j'ai vu, il y a beaucoup de frères et des sœurs dans le couloir. Je ne pensais pas qu'il y avait aussi du monde là-bas de l'autre côté. Ça a vraiment touché les cœurs, effectivement, de voir tout ce peuple de Dieu qui est là-bas, et des enfants qui sont allités là-bas, cet endroit aussi. Que le Seigneur nous aide. Et comme nous voyons, nous avons besoin, en fait, vraiment d'un espace assez grand. Et ça, nous allons prier que le Seigneur nous aide. Et s'il faut que nous achetions plus grand, nous pouvons acheter plus grand. et l'argent appartient à notre Dieu. Si il le veut, parce que j'avais demandé déjà au, au fils du propriétaire si son papa vendait tout ça ils nous disent effectivement aussi les prix pour qu'on sache comment nous préparer aussi. Mais son papa n'a pas encore décidé pour savoir s'il va vendre ou pas. Alors, voyez-vous, nous avons besoin de beaucoup d'espace. Vous avez besoin d'un parking, vous avez besoin d'une salle assez grande. Et puis aussi une salle effectivement pour pouvoir aller aussi passer du temps, manger aussi ensemble avec les autres. Nous voulons que Dieu nous aide. Nous voulons que le Seigneur nous accorde cette grâce, effectivement, où nous pouvons nous sentir aussi bien dans un lieu où nous avons la possibilité. Parce que c'est vrai que c'est grand, mais ça devient petit. Et on doit utiliser là, et encore, d'autres qui vont encore venir, on va aller où jusqu'en bas, effectivement. Mais nous aimons qu'il s'assoie soit un endroit où tout le monde est assis dedans. Nous avons confiance en notre Dieu. Nous le remercions de tout notre cœur de nous avoir fait passer des... 2019 à 2020, aujourd'hui. Nous le remercions parce qu'il a toujours été fidèle. Chaque année, il nous conduit, il nous éclaire aussi pour que nous sachions comment nous devons maintenant nous tenir dans l'année qui va suivre. Et nous avons aussi confiance qu'il va aussi nous accorder la grâce. Mais pouvoir aussi voir comment aussi les choses vont être avec nous tout au long de l'année qui va, qui a commencé déjà, c'est-à-dire l'année 2020. Il a dit qu'il est toujours le même, il ne change pas, et il nous accorde aussi les privilèges de pouvoir aussi vivre avec lui pendant ce temps. Nous remarquons que le Seigneur, notre Dieu, il est vraiment merveilleux et fidèle dans sa manière de faire les choses. Et le monde ne peut pas arriver à pouvoir reconnaître ce que nous sommes, mais le monde nous doit beaucoup, parce que si aujourd'hui le soleil peut arriver à pouvoir se lever, et qu'ils peuvent arriver à pouvoir voir aussi la pluie, et qu'ils puisse arriver à pouvoir aussi se sentir aussi quand même bien, c'est parce qu'il y a un peuple sur la terre. Et ces peuples, ce ne sont pas tous les croyants qu'on peut voir ni entendre effectivement à gauche et à droite, mais c'est un, un petit troupeau. Et le Seigneur a dit, ne craignez point un petit troupeau, car le Père a qui bon de vous donner le royaume. Il faudra que nous fassions partie de ce troupeau du Seigneur. Et il a eu à pouvoir nous faire savoir que. Il a, il a ses propres brebis à lui. Et quelque chose de merveilleux, c'est de pouvoir voir dans Jean au chapitre 10 ce que le Seigneur Jésus-Christ nous, nous dit lui-même, afin que nous puissions aussi comprendre ce que le Seigneur dit et ce qu'il attend de nous. Dans Jean au chapitre 10, il dit une parole ici, sur verset 14, où il dit... Je connais mes brebis et elles me connaissent. Il a cette certitude, cette assurance, lui, que ses brébis le connaissent. Sans l'ombre d'un doute, il dit Mes brebis me connaissent. Parce qu'il l'a même dit un peu plus, il me dit Mais mes mais, mais, mais brebis entendent ma voix. Ils ne pourront pas suivre la voix d'un étranger. Et là, il dit, je le connais, parce qu'il les connaît, parce qu'il les appelle par leur nom. Puis il dit aussi qu'elles me suivent. Et là, il dit effectivement aussi qu'elles me connaissent. Il dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Quelle relation, quel rapport C'est-à-dire que voici en fait la manière dont il présente effectivement les choses. Il dit, je connais mes brebis. et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et je connais le Père. Alors, la question ne peut pas savoir, mon frère, parce que lui, il dit bien que le Père me connaît et je connais mon Père. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Vous voyez la relation Vous voyez les rapports, effectivement Alors, la question ne peut pas savoir, toi, est-ce que tu connais ton Seigneur Tu connais ton berger C'est ça la chose qu'il faut. Parce que là, quand il nous a parlé ici... Il n'a pas tâtonné en disant « il se pourrait qu'ils me connaissent ». Non, il a dit « elles me connaissent ». Maintenant, est-ce que toi, tu as vraiment au-dedans de toi cette certitude, cette assurance que vraiment je connais le Seigneur et le Seigneur me connaît Parce que lui, quand on lui a parlé effectivement en rapport avec, avec le Père, donc avec Dieu, vous vous souvenez, c'est dans Jean au chapitre 8 il a eu à pouvoir parler parce qu'ils lui ont dit une chose. Et je pense que c'est cela Jean chapitre 8, à partir du verset, oui, je pense que verset 48, mais verset 47, il dit, «Celui qui est des dieux, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas des dieux. » Les juifs lui répondirent, « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu as un démon ?» Jésus répliqua, dit, « Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire, et il en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, les Juifs, maintenant lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon, Abraham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 Et s'il disait que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. » Donc il était sûr et certain, en rapport effectivement avec la relation qu'il avait avec Dieu lui-même. Parce qu'il dit « mais je le connais, et comme je le connais, je garde aussi sa parole. » Et là il dit effectivement, comme nous l'avons lu avec vous dans... Jean, chapitre 10, je pense que c'est cela, il dit, il dit, mais il dit, mais oui, mais je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît, et comme je connais le Père. Et ça, c'est très important, mon frère et ma soeur. Nous sommes entrés aussi dans une nouvelle année. Nous ne savons pas ce qui nous attend dans cette nouvelle année. Mais il faut qu'on soit sûr et certain que, en ayant passé, parce que l'année 2019 est passée, avec tout ce que nous avons pu connaître, vous ne pouvez pas penser qu'on pouvait arriver à 2020. Je pense que personne ne peut commencer à dire, mais certainement, c'est vrai qu'on dit, bon, on va faire, on va faire. Mais il faut toujours dire, Dieu voulant, Amen. jamais oublier d'ajouter Dieu voulant, Amen. parce que nous ne connaissons pas ce qui va se passer avec nous dans l'année 2020. Donc Dieu voulant, nous le ferons. Ne soyez pas tellement en disant, oui, je dois, et puis de toute façon, j'ai un programme. Non, non, non, non si Dieu le permet, nous pourrons faire ceci, nous pourrons faire cela. Parce que les jours qui sont devant nous ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à l'éternel, notre Dieu. C'est pour ça que nous nous préparons, effectivement. Et quand nous entrons comme ça, nous devons être sûrs que, Seigneur, je commence cette nouvelle année avec vraiment toi pour avancer avec toi, effectivement, dans tous ces mois qui vont arriver. Parce que s'il y a une situation qui arriverait tout au long du cheminement, effectivement, que je sois sûr et certain que même si je dois partir, mais que je parte avec l'assurance, que je n'ai pas joué à la comédie, mais j'ai été avec toi et tu as, tu as été aussi avec moi. C'est pour ça que euh, notre... Foi dans le Seigneur et notre marche avec le Seigneur ne doit pas être une marche de ce que on a lu simplement dans l'Écriture que le Seigneur agit ou il fait ceci avec C'est d'ici qu'il comme il a fait, parce que ça on l'apprend ici. Mais il faut aussi que tu sois aussi dans cette certitude que ce qu'il a fait avec cela, ce qui témoigne qui est avec moi, ce que je vois, que ce qu'il a fait avec cela, mais il est fait aussi avec moi dans ma vie. C'est là qu'il te montre effectivement que c'est sûr et certain que le Seigneur est avec moi, que même si je fermais mes yeux, c'est sûr et certain, comme je vous dis, mais je le verrai. Mais si déjà dans ton âme à toi, il y a ce qu'on appelle l'incertitude, alors comment veux-tu que quand tu fermerais les yeux, qu'il y ait la certitude La certitude ne sera pas après la mort, s'il vous plaît. La certitude est avant la mort. Parce qu'après la mort, vous ne pouvez rien changer mais c'est maintenant. Parce que l'Écriture nous dit une chose que chercher l'éternel pendant qu'il se trouve. Il se trouve où Pendant les temps que nous sommes avec lui. Donc pendant notre pèlerinage sur la terre. Donc c'est à ce moment-là que quand je vois qu'effectivement, que non, je ressens que. En tout cas, Dieu, ce n'est pas comme cela que je vois, que j'entends, effectivement, quand j'entends, je me trouve étranger, cette Écriture, Je dis, pendant que j'ai les temps, je dois les chercher. Il faut que je les trouve, effectivement, pour que je puisse avoir cette assurance au-dedans de moi, en réalité. Alors, ici, il nous dit, il dit, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que, aussi que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, euh, un seul berger. Ça, c'est ce que le Seigneur, notre Dieu, cherche effectivement à ce que nous puissions arriver à pouvoir atteindre. Mais c'est surtout que nous puissions d'abord arriver à pouvoir être sûrs et certains que nous le connaissons. Il est très bien. Il parle en disant effectivement que de, de les autres brebis, effectivement, je les amènerai afin qu'il y ait un seul troupeau et pour avoir un seul berger. Ça veut dire quoi, effectivement? Si il a eu à pouvoir. Parce que quand tu parle, effectivement, des sept bergeries, il parle, effectivement, de, de, de, de cette bergerie, tu parles, effectivement, est ce qu'il a fait, en fait, en Israël. Vous vous souvenez? On a dit que de deux, il n'a fait qu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc, effectivement. Il nous a aussi appelés nous, qui étions de loin effectivement, pour que nous puissions maintenant aussi faire partie, effectivement, de son troupeau, parce que nous devenons un seul troupeau. C'est-à-dire que la même manière, la même action qu'il a faite avec les autres, la manière dont il a eu à pouvoir marcher avec lui aussi, mais comment voulez-vous que nous puissions faire un si nous n'avons pas la même chose avec ce qui est passé avant nous L'exemple pour que vous puissiez comprendre, c'est ceci. Il a appelé, il a marché avec Pierre, il a marché avec Jean, effectivement, il a marché avec les autres, effectivement, les apôtres. Qu'est-ce qu'il a fait Ils avaient enseigné, ils avaient eu à pouvoir leur dire, effectivement, ce qu'ils devaient prêcher. Vous connaissez cela, non Et quand il est parti, il a appelé aussi Paul. Et c'est Paul, effectivement, n'était pas avec Pierre quand le Seigneur les a appelés. Mais qu'est-ce qui s'est passé Cet homme est allé dans le désert du Seigneur, l'un suit l'autre côté. Quand ils se sont retrouvés avec Pierre et Jean et Jacques, qu'est-ce qu'ils ont dit, Pierre et Jacques? mais cet homme, c'est quand même extraordinaire. Il prêche le même évangile que nous prêchons. Donc, la même expérience qu'ils ont eue avec le maître sur la terre, il a eu aussi, Paul l'a eu aussi, effectivement. Ils sont devenus un, même enseignement, même esprit aussi. Donc, c'est aussi ce que Dieu attend de toi et de moi, s'il a fait ça avec l'un, il doit faire aussi aussi avec moi. Donc nous devons être sûrs n'est pas marcher simplement en pensant oui, c'est que euh, à un certain moment le Seigneur va faire quelque chose. C'est ça toujours le grand problème. C'est que souvent l'homme et ça c'est ça j'ai toujours je le répéter ici j'ai beaucoup aimé cette expression que le frère Bonhomme utilise toujours et il avait raison de pouvoir le dire ce que l'homme loue Dieu pour euh, ce qu'il a fait dans le passé. Pour ce que Dieu a fait dans le passé avec les autres, il le loue. Il est aussi pour ce qu'il va faire dans le futur. Mais pour ce que Dieu fait dans le présent, il ne le voit pas. Et c'est ça que j'ai dit effectivement que si tu n'es pas dans le présent de Dieu aujourd'hui, comment peux-tu espérer faire partie du futur avec Dieu C'est pas possible. Si aujourd'hui tu n'es pas avec lui, demain tu ne pourras pas faire partie de ce qu'il va faire. Il faut que tu sois dans ton aujourd'hui avec lui pour maintenant bénéficier de ce qu'il a fait comme promesse pour les jours à venir. Ne dormez pas frère et ça. Il faut vous réveiller pour que parce que chaque année qui passe, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles et réveillez-vous. Chaque année qui passe, il nous rapproche toujours de la venue du Seigneur. Maintenant écoutez-moi très bien. N'oubliez pas ceci. Non seulement il nous rapproche de la vie du Seigneur, mais aussi, il te rapproche aussi de ta mort. Parce que ne pense pas que tu vas rester éternellement cette terre ici. Tu vas mourir. Un jour, tu me regardes, je ne sais même pas si tu es ici, tu vas partir. Mais tu vas mourir. Mais maintenant, si cela t'arrive, demain ou après-demain, dans quel état tu vas partir Parce que nous sommes maintenant dans une... Et puis, en plus, pensez très bien vous avez un an. Il y a longtemps de cela. Maintenant, quel âge vous avez Je vous dis que chaque année qui passe, vous qui êtes jeune aujourd'hui, demain, vous ne serez pas jeune. Ah ben oui, nous sommes jeunes, mais l'année qui fait passer vous rapproche aussi effectivement sur de la vieillesse, donc c'est-à-dire aussi de la mort. Or, nous savons qu'effectivement, que la mort n'attend pas que vous ayez 60 ans. Non, même à 15 ans, même à 12 ans, même à 13 ans, même à 5 ans, elle peut toujours vous frapper. Donc chaque année qui approche, effectivement, c'est aussi l'approche de votre départ sur cette terre ici. Alors posez-vous la question, effectivement, il faut savoir qu'est-ce que je fais, est-ce qu'effectivement je suis conscient parce qu'il faut être, en ce moment, on est tellement manipulé en se disant, oui, ah, on a encore jeune, on a encore beaucoup d'années devant nous. Non, mon frère, non, ma soeur, on ne sait pas. On ne sait pas si cette année-ci, tu seras encore assis avec nous en train de battre les mains et chanter les chants des Sions. Nous ne savons pas, mon frère et ma soeur. Nous en avions les nôtres ici. Ils ont chanté avec nous. Ils sont partis. Et toi, tu penses que tu vas faire 100 ans ou 200 ans encore sur la terre Non, réveille-toi. Ça se rapproche. L'année qui vient de passer, maintenant, nous sommes en 2020, donc aussi, notre année de pouvoir aussi rentrer à la maison s'approche aussi. Et c'est pour ça qu'il faut te réveiller. Maintenant, être conscient de pouvoir avoir... « Seigneur, l'année 2019, c'est vrai, j'ai peut-être pas fait attention, j'ai joué peut-être à beaucoup de choses, effectivement, mais au moins 2020 que je prends dans ma conscience. Que quelque chose change aussi dans ma propre vie, en fait. Parce que quand Dieu nous accorde la grâce de pouvoir voir ce qu'il veut faire, effectivement, pour nous, il faut que nous puissions profiter de cette occasion. » Pendant que le Seigneur, notre Dieu, comme Barthimé, la avec, je crois que l'avons entendu effectivement, il dit mais il a entendu que le Seigneur Jésus passait. S'il ne disait rien, rien n'allait se passer pour lui. Ah oui, parce que est, il passait effectivement et c'est lui qui avait besoin. Il avait donc la solution à son problème juste devant lui. Et Batimé, quand il a entendu qu'il passait, il n'est pas resté comme ça, à la bouche. Non! Il a dit, j'ai saisi l'occasion, puisqu'il est là. C'est ça, quand Dieu te parle, effectivement, de ce qu'il va faire, alors, toi, oublie ce que toi, tu peux penser. Accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Et profite de l'occasion d'un dire :« Seigneur, accorde-moi la grâce, je veux vraiment avoir. Parce que frère, ça, je l'ai dit l'autre fois, effectivement, ici, il dit, ne pensez pas que, euh, puisque nous disons le Seigneur a tout fait, et puis moi, je dois rester là comme ça, vous dites il a tout fait, de toute façon, il m'a déjà sauvé, j'irai au ciel. Mon frère et ma soeur, quand vous êtes dans cette attitude-là, c'est sûr et certain que vous n'êtes pas sauvés. Et puis, parce qu'il a fait, et puis c'est tout, comme ça, je crois que par la grâce, je monterai... Non, non, mon frère et ma soeur, non. Il a fait, toi aussi, tu as quelque chose à faire. Oui, écoutez bien. Qu'est-ce que les saintes écritures le disent dans Ephésiens chapitre 2? Il dit, mais nous sommes sauvés comment? Par la grâce de Dieu. Et puis quoi? Il s'est arrêté là. Au moyen de quoi? Uh -huh. Ça veut dire quoi? La grâce, ou bien le salut est là, mais si tu ne la crois pas. Ce n'est pas Dieu qui va croire pour toi, pour le salut quand même, mon frère. Il a fait et puis il va croire pour toi parce que tu es là il dit, je crois pour toi maintenant. Non, non, non. Non, toi, tu as quelque chose à faire. Parce qu'il a fait, maintenant qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça qu'on ne on, on a pas dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, il dit puisqu'il est mort et tout le monde est sauvé. Non, Dieu a tant aimé le monde? Ah, ah, n'est-ce pas vrai? Ah, ah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils, n'est-ce pas? Avec quiconque fasse quoi? Quiconque croit. Donc il faut un geste. « Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. »« Celui qui croira sera donc sauvé, baptisé, donc là, celui qui ne croira pas sera donc condamné. » Vous me suivez là-bas, ma soeur, c'est important que vous puissiez comprendre. Ne dites pas que oui, nous connaissons cela dans l'esprit. Non, parce que la, le salut a une action dans votre vie et vous aussi pour avoir les saluts il et, et faut que vous puissiez il a fait sa part mais toi aussi tu dois faire ta part ah oui il y a quelque chose que tu dois arriver à pouvoir faire parce que si tu ne crois pas peut-être là on a fait il a fait si tu ne crois pas, rien ne peut se passer et pourtant vous savez notre Seigneur il a bien dit Quiconque ou croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous remarquerez très bien aussi que nous aussi, nous, dans notre marche de tous les jours, que nous entendons la parole de Dieu, il y a une chose qui nous est tellement si importante, c'est toujours la foi. La foi. La foi nous a été donnée de croire effectivement à ce que Dieu nous a dit. Est-ce que vous comprenez Amen. Ok. Mais maintenant, si toi, tu ne crois pas, Dieu ne va pas te forcer à pouvoir croire, ni que Dieu vienne maintenant pour dire, « Maintenant, bon, puisque tu ne crois pas, je vais arranger pour que tu puisses arriver à pouvoir croire. » Ne croyez pas. Parce que vous savez, en certains moments, on peut se mettre dans la tête et dire, « ah oh, c'est terminé, je suis pas dit. » Non, mon frère, ma soeur, vous pouvez être surpris. Avec Dieu, il faut vraiment faire très, très attention. C'est absolument important, mon frère, que nous sachions... Comment marcher avec ces dieux Que nous sachions effectivement que ce n'est pas une façon tout à fait obtenu comme ça dire, bon, c'est cette manière-là, effectivement. Non. Dieu est un dieu qui fait des choses à sa manière. Je vous toujours dis effectivement, ici que ne fermez jamais Dieu dans une bouteille. Quand vous arrivez à pouvoir dire Dieu a tout fait, je ne peux plus rien faire, effectivement, vous n'avancerez jamais. À jamais, jamais, frère. Vous n'avancerez jamais. Parce que L'action de la parole de Dieu en vous vous fait en fait que chaque fois vous vivez davantage par la parole que vous avez reçue. Et si la parole n'a plus d'effet sur vous et en vous, ce qui veut dire qu'effectivement, qu il n'y a rien qui a été mis de Dieu au-dedans de toi. Mais c'est quand quelque chose de Dieu est au-dedans de toi, c'est sûr et certain que tu vas faire tous les efforts. Tu ne seras pas quelqu'un. Prenez un exemple encore pour que vous puissiez voir. Christ notre Seigneur, je veux que vous suiviez cela. Il savait qui il était. Il a même dit, écoutez s'il vous plaît, à ses disciples, il dit, mais nous partons, on me livrera entre les mains des malfaiteurs, des païens, effectivement, mais les troisièmes jours, donc je serai donc mis à mort, mais les troisièmes jours, je ressusciterai. Vous vous souvenez Il savait bien qu'il ressusciterait. Maintenant, je vous pose la question, pourquoi est-ce que lui, sur la terre, il priait Puisqu'il était Dieu. Pourquoi est-ce qu'il priait est-ce qu'avait-il besoin de pouvoir prier, puisqu'il connaissait toutes choses Pourquoi est-ce qu'il priait Il lisait les Écritures. Oh, frère du Seigneur, nous avons dit, pourquoi lui, Christ, notre Seigneur, qui sait d'où il venait ou s'est rentré, il pouvait se mettre à genoux et prier Toute la nuit entière, il pouvait prier, effectivement, et puis il sort pour aller prêcher. Vous n'avez jamais posé la question Vous savez, vous pensez connaître Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Et quand Dieu nous accorde la grâce de pouvoir quand même avoir une ouverture, saisissons la grâce, mon frère, dans l'humilité, dans la simplicité, avec l'arbre du Seigneur, souviens toi de moi. Parce que sais-tu toi si réellement tu es sauvé? Parce que la chose que tu dois te poser, la question va savoir, quels est les signes qui prouvent que moi je suis sauvé? Quel est ces signes qui prouve que moi ici je suis sauvé? Ça, c'est quelque chose de très important que vous, vous devez vous poser vraiment la question. Qu'est-ce qui prouve que mon frère, moi ici, je suis là, je suis sauvé, que les jours où mes yeux se fermeront, j'irai au ciel. Est-ce que vous avez une réponse Est-ce que, est que vous pouvez vous dire, vraiment, je crois que je suis sauvé Tu peux te convaincre toi-même. Mm -hmm. Tu peux te convaincre du salut. Que je suis sauvé. Vous savez, le Seigneur dit, dans sa prière, il dit, Or la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé. Vous vous souvenez Jean 17. Ils étaient à toi, vous allez vous connaissez cela par cœur. Parce que, mais, or la vie éternelle, c'est-à-dire que, comme le Seigneur a dit, hein, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Il dit, mais or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Maintenant, tu connais le Dieu que tu sers Je vous rappelle une chose. Nous l'avons mis sur le tableau ici derrière. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Puis je vais lire par la grâce du Seigneur que si nous avons la grâce, ce qu'il fasse passer, Rien bien. Nous avons vu dans les tableaux qui étaient ici il y a un temps, qu'il y a trois étapes. La justification. Quand est-ce que nous sommes justifiés La Bible dit que nous sommes justifiés par la foi. N'est-ce pas C'est au moment où tu crois en lui, le Seigneur Jésus-Christ. Donc quand tu le reçois comme ton Seigneur, ton sauveur personnel, donc tu es justifié par la foi. Santification, non mm -hmm. Et c'est tout mm -hmm. Il y a quoi Et pourtant, vous l'avez accepté ici. Est-ce que vous me suivez mm -hmm. Vous pouvez dire, ah, c'est terminé, là, c'est le salut terminé. Comprenez bien Dieu, vous l'avez reçu ici. Mais il reste quoi encore Ah <rires> Il y a donc la sanctification. Ça veut dire qu'il faut qu'on nettoie toutes les saintes ici c'est-à-dire qu'il y a une étape. Est-ce que vous comprenez non. Donc, si tu meurs sans être sanctifié, tu ne peux pas voir la, la face de Dieu. Sans la sanctification, la Bible dit quoi Que tout le monde va voir Dieu Non, non messieurs. Nul ne verra Dieu. Vous me suivez, ma soeur Sans la sanctification. C'est justifié ici, non Est-ce que vous suivez mais il reste cette étape ici est la sanctification. Donc c'est un travail qui doit être fait. Et comment ça se passe la sanctification Comment ça se passe la sanctification Sanctifie-les par ta parole hey. est. C'est quelle parole Si tu n'arrives pas à supporter à t'asseoir même pendant deux heures pour écouter la parole de Dieu, il y a un souci. Amen. Je l'ai reçu, c'est comme dans les pentecôtiste, ils veulent une prédication qui est de 15 minutes. Si vous dépassez, ils commencent à murmurer. Mais ils sont des chrétiens. C'est pour ça que je vous dis tantôt vous dormez Vous savez que la veillée, c'est qu'on peut rester. Depuis l'heure qu'on a commencé, jusqu'à 7h du matin, en priant, allez dans de déliminationnelle, c'est comme ça qu'il faut. En priant, oui, vous vous, dites, vous êtes des rois et des princes, vous ne pouvez même pas prier longtemps. C'est un tout petit peu comme ça, on fait, sinon vous commencez à vous voir, mais là-bas, non. Quand on dit veillez, il reste à chanter, à prier jusqu'à 7h, 8h du... Vous connaissez, non? Mais vous, ah, nous avons le Dieu Tout-Puissant, mais vous avez le Dieu Tout-Puissant, vous ne faites même pas le temps de voir prier. Parents. Combien de temps on fait les On devait les faire souvent. Pas seulement attendre la fin de l'année. On devait les faire souvent. On dit, mais frère, vendredi, comme on n'a pas le travail, samedi, c'est férié, on vient prier ici. Depuis 17h jusqu'au matin, on chante au on prix. Allez voir comment la puissance de Dieu va vous remplir. On aime trop les biscuits, les bonbons, ceci, on chante un peu, on va boire un peu beaucoup de café. Mais il faut prendre le temps de pouvoir dire Seigneur, je vais chercher ta face. Alors on verra comment Dieu va faire les choses. C'est comme cela. Vous vous souvenez que dans sainte écriture Pierre a prêché, papa Paul a prêché depuis une certaine heure jusqu'au matin. C'est dans la Bible quand même. C'était à des hommes comme vous et moi, hein? ils étaient quand même attentifs. Donc, nous avons dit. La sanctification. Justification, sanctification. Donc, sans ça, ça va bien. Tu es réveillé. Tu regardes ici. Merci. Sans ça, tu peux être ce que tu peux penser, mais tu ne pourras jamais voir Dieu. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Sans la sanctification, c'est écrit. Donc, après la sanctification, pourquoi est-ce qu'on parle de la sanctification C'est-à-dire que Dieu ne peut quand même pas prendre les saletés et faire avec les saletés est ce qu'il... Non, non, non, non, non, non. Nous sommes des saletés. Il nous ramasse. Il doit nous laver. Il est saint. Il est écrit, hein, puisque je suis saint, vous aussi soyez saint. N'est-ce pas vrai Alors, c'est après la sanctification que maintenant nous passons par alors, qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit En fait, c'est le Seigneur, Dieu qui vient habiter. Que Dieu te bénisse, ma sœur Angela. Dieu vient habiter dans son nom racheté. N'est-ce pas vrai Dans la justification, il n'est pas là-dedans. Vous me suivez, mon frère Dans la sanctification, non plus. Mais quand est-ce qu'il vient chez toi Ok, donc la vie éternelle, c'est bien le baptême du Saint-Esprit. Parce que Christ vient tabernacler en toi. Parce que la vie éternelle, c'est que tu, tu connaisses toi, le seul vrai Dieu. Ce n'est que Dieu qui est éternel. Si l'éternel n'est pas en toi, tu n'as pas la vie éternelle. Mais quand est-ce que l'éternel vient en moi Pas dans la justification pas dans la sanctification, mais dans le baptême du Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que toi, tu peux dire, Seigneur, je suis vraiment, je suis vraiment sauvé, arraché, du tout effectivement, parce que tu as fait, tu as démontré depuis les débuts que tu avais s'aimé, j'ai reçu, et tu as continué ton travail. Parce qu'il y en a de ceux qui ont commencé ici, qui n'ont jamais avancé. « Oui, messieurs. Oui, madame. » Parce que, bon, comme nous sommes vers le matin, je ne vais pas rentrer dans le détail. « Mais oui, messieurs, ici, là. » Ils ont commencé, ils n'ont pas été plus loin. Qui pouvait penser que le 70, là, qui était là, là, là. C'est tout le monde voyait des disciples du Seigneur, effectivement, ils allaient, et chassaient des démons, vous connaissez bien. Quand on arrive à Oupichou, ici, là, parce que c'est la parole qui sacrifie. La vérité, en fait. Si vous ne mangez ma chair, la chair du feu. J'aime bien, mon Seigneur, il est toujours clair. Ah si, ça, ça peut être comme une sorte de parabole pour les gens. Il dit non, non, non, non, non. Ma chair ici. C'est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un bravage. C'est trop fort. Hein? Ce qui était de véritables lois qui montaient, c'était des disciples effectivement qui sont accrochés. à. Ah, ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Et voilà, paf, boum. Ils sont donc partis. Vous, vous me direz qu'ils sont sauvés Vous me direz qu'ils sont sauvés Et pourtant, ils ont commencé. Et puis et puis, vous vous souvenez très bien aussi, dans Matthieu, que nous lisons souvent, chapitre 7, verset 21, il dit Mais tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, que Dieu te bénisse, ils appelle bien Seigneur. C'est parce qu'ils ont quand même reçu, accepté, non Il dit Tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entendront pas tous dans le royaume des cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là Seigneur, n'avons-nous pas cherché des mots en ton nom Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom Parce qu'ils connaissaient les noms. Qu'est-ce qu'il leur dit Venez entrer. Non. Il dit non, non, non. Je ne vous ai jamais connu. Et pourtant, ils l'ont appelé, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez donc l'iniquité. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, ne jouez pas avec votre salut. Amen. La grâce que Dieu nous a accordée, nous, c'est de pouvoir voir clair dans les choses de Dieu qui concernent les scènes d'écriture. Alors ne jouez pas en se prenant pour des rois ou des princes effectivement, en se disant, moi, c'est fini, la grande roue du ciel. Alléluia, je suis parti. Regarde bien ici. C'est pour ça que Dieu te garde encore sur la terre, pour que tu entendes la parole de Dieu en fait de réformer tes voix. C'est ce que Dieu veut faire. Nous entrons dans une nouvelle année. Il faut qu'on rentre, effectivement, aussi avec des décisions fermes avec un cœur, parce que ma soeur et mon frère, ça fait combien d'années que vous croyez en Dieu. Tu ne sais pas si 2020 est une dernière année pour toi. <coughs> tu as toujours joué, effectivement. Oui, c'est bien ce que vous faites, ce n'est pas un problème. Mais vous allez le regretter un jour. Oui. De frères et de sœurs qui étaient les vôtres avec vos marchés, ils pensaient que ce jour-là, cette année, elle allaient partir. Ils ne savaient pas cela. Mais c'est comme toi aussi, tu ne sais pas si 2020 est ta dernière année. Tu vas jouer avec les choses de Dieu jusque quand Tu vas toujours remettre aussi à l'endemain jusque-à quand Parce que ça peut être ton dernier jour aujourd'hui, tu ne verras même pas le lendemain. Jusque-à quand tu vas le faire C'est pourquoi il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, en Dieu, si c'est pas vos cœurs. Le Seigneur aime son peuple, il veut que son peuple aille de l'avant. Et il aime sa parole. Le secret que vous devez connaître de Dieu, c'est ça. Il aime sa parole. Il a dit que je veille sur. J'ai toujours dit, il ne veillera pas sur toi. Non, monsieur. On peut tout vous dire, mais il ne veillera pas sur toi. Il veillera sur. Mais maintenant, si toi tu reçois sa parole, Amen. sois sûr et certain. Et Dieu s'est attaché à toi. Amen. Tu bougeras, il sera avec toi. Amen. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Amen. Il mettra sa main sur toi parce que tu es précieux. Donc toi, fais tous tes efforts. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse comment. C'est simplement ce que Dieu a recommandé. Alors ton âme sera tranquille. Quand la parole de Dieu sera dans ton âme. Que tu l'as reçue sincèrement. C'est sûr et certain que Dieu va faire en sorte que tu passes par toutes les étapes effectivement, parce qu'il va trouver plaisir de pouvoir prendre ce qui est à lui. Venir habiter. Mais si tu es négligent en rapport avec les choses de Dieu, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas prendre plaisir effectivement. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse richement. Amen. Seigneur notre Dieu, comment ça sera cette année dans laquelle nous entrons, 2020? Parce que nous voulons que les Seigneur nous donne quand même des directives, qu'on sache effectivement comment est-ce que nous allons avancer dans cette année et de quelle manière le Seigneur nous donne effectivement aussi son orientation pour cela. Vous voulez le savoir Amen. Nous aimons toujours que les Seigneur nous dise ce qu'il va faire. Ça c'est vrai. Mais et nous, qu'est-ce que nous faisons en retour ce que le Seigneur attend de toi et de moi, c'est l'obéissance. Et si on obéit à sa parole, sûr et certain que les choses que Dieu nous dit, il va les accomplir. Si pour toi, tu ne le verras pas, mais l'autre va le voir. C'est 100% vrai. Ça, c'est 100% vrai. Si tu le crois, tu le verras. Et mais ne t'ai-je pas dit si tu croyais, tu verrais la gloire de Dieu. Vous, je vais dire cela, mais vous vous souvenez d'Élysée, je crois quand il était dans cette euh, contrée de Dothan, et euh, l'armée syrienne effectivement était, elle a entouré effectivement aussi la ville, et à l'intérieur il y avait donc la famine. Alors, comment ça à dire, effectivement, ben, à cause de celui-ci, ceci et cela, effectivement, ben, nous n'avons plus de pain, effectivement, ce c'est ben, pas parce qu'il est tout d'un. Et puis, il dit, il va, du crois que c'était au roi, au roi qui s'est adressé, parce qu'il y avait un général à côté, il dit, mais il dit, demain, demain, demain, à cette heure-ci, vous aurez la nourriture, effectivement, dans la ville. Il y a un général là qui s'est dit, mais demain, demain, à cette heure-ci, tu nous racontes des histoires, parce que avec tout ce qui est à l'extérieur ici, tout ce qu'on voit, l'armée syrienne, d'où viendra la nourriture D'où viendra effectivement tout ça Il dit, mais parce que tu ne l'as pas cru, tu ne le verras pas. Toi, tu ne vas pas le voir, mais les autres le verront. Vous savez ce qui s'est passé, non Les Syriens, de la nuit, ont entendu un bruit de guerre. Comme c'était en fait une armée qui venait, effectivement. Ils ont fouillé, ils ont laissé tout leur bitin, tout leur bien, effectivement. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé mais non, il y avait des mendiants, enfin des de, de lépreux qui étaient là, effectivement, pendant que le peuple était enfermé à l'intérieur, pensant que l'armée des Syriens était à l'extérieur, effectivement. Or, les seigneurs avaient fait entendre comme un bruit des chars, effectivement, ils ont fui. Lisez l'exécutif, vous connaissez, non un... Ils ont fui. Alors, ils ont laissé la nourriture, tout ça, effectivement, là-dedans, en fuyant vraiment jusqu'au plus loin. Mais les lépreux qui ne comprennent pas, qu'il y ait dans la ville, effectivement, un lépreux s'est levé et puis, il a commencé à regarder, il voit un petit butin de ceci, de cela. Il a commencé à ramasser, il dit, hé hey. J'ai dit, mais je suis en train de pouvoir prendre les affaires. Si on apprend qu'il y avait des choses que je n'ai pas dit, on peut me tuer. Je vais quand même dire à la ville, que... Puis, puis, puis, puis, puis, il dit, écoutez, les portails sont fermés. Il dit, mais ici, ici, à l'extérieur, il n'y a plus personne. Il dit, comment ça, il n'y a plus personne Il dit, mais laissez rien. Ah <rire> les Syriens, je ne sais pas où -ce ils ce qu'ils sont partis. Mais regardez ce que j'ai. Alors qu'est-ce qui s'est passé, effectivement C'est général, ce général-là, il était donc devant la porte. Parce que tu vois comme il garde, effectivement, c'est parce que comme c'était l'armée aussi, effectivement. Et quand le bruit est entré, que le peuple là, a entendu que les Syriens sont partis et qu'effectivement, les militants, Alors le peuple s'est précipité maintenant pour sortir. Qu'est-ce qui s'est passé Les portails sont tombés sur qui Sur les générales. Lui, n'a pas vu, mais le peuple a pu voir ce que le prophète de Dieu aussi a pu arriver à pouvoir dire. Donc, c'est ça qui est très important. Ce que le Seigneur nous dit si toi tu crois, tu le verras, tu l'expérimenteras. Mais si tu ne crois pas, c'est normal que les doutes se soient. Dans le livre de Josué, Josué, au chapitre 1. Josué, chapitre 1. Et c'est au verset 3. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Amen. C'est ce que le Seigneur, notre Dieu, dans cette année 2020. Tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, tout ce que vous avez comme désir. Mon frère et ma soeur, c'est une année de conquérant. C'est quelque chose que vous devez être sûr et certain. Il a dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Vous entrez dans cette année avec cette position de conquérant et de possesseur, comme on a dit à Rebecca que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Alors je voudrais lire avec vous aussi une autre écriture qui vous montre aussi comment les choses vont se dérouler pour vous. Dans les psaumes au chapitre 65. Psaume chapitre 65. Nous lisons à partir du verset 2. Il dit. Avec confiance, oh Dieu, on te louera dans Sion. Et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Ô oh, toi qui écoutes la prière. C'est Dieu qui écoutera vos prières. C'est avec encore plus de confiance, sûr et certain, que vous attacherez à ces dieux. Amen. Parce que il va le faire dans Amen. votre vie. Les choses ne seront plus jamais pareilles. Amen. Vous entrez dans une phase où la peur sera donc ôtée. Ceci est très important, mon frère, et la relation avec Dieu sera encore beaucoup plus grande. Il dit, ô toi qui écoutes la prière, maintenant, ne soyez pas dans cette position, est-ce que Dieu va m'écouter Dieu t'écoutera. Ô oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi, les iniquités m'accablent, Mais qu'est-ce qu'il dit tu pardonneras nos transgressions. Heureux, c'est lui que tu choisis et que tu admets en ta présence. C'est une grâce que Dieu nous accorde de pouvoir réellement être sûr qu'il ne nous a pas abandonné, qu'il ne se tiendra toujours aussi avec nous, aussi longtemps que nous aussi, nous nous tenons aussi avec lui. Dieu est avec nous, sûr et certain, lorsque nous aussi, nous sommes aussi avec lui. Alors il dit. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous, nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Mais il va le faire encore. C'est sûr et certain, mon frère. Il dit, espoir de toute extrémité de la lointaine, de la terre et de la mer. Il a fermi les montagnes par sa force. Il est saint de puissance. Il apaise le mugissement de mer, le mugissement de leurs flots et les tumultes de peuple. Ne craignez rien, mon frère. Le Seigneur, notre Dieu, il calmera toutes les tempêtes, effectivement. Même les vagues qui s'élèveront, ils ne vont pas vous submerger. Parce que le Seigneur veillera. Vous entrez dans une phase de la conquête, en fait, où vous, en tant que peuple de Dieu, nous avons entendu les grands conquérants, vous vous souvenez C'est ce qu'il fait. Alors, il continue ici, il dit, « Il a fermé les montagnes par sa force, il est saint de puissance. Il apaise les médicament de mer, le médicament, effectivement, de leurs flots et les tumides de peuple. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. » Tu visites la terre et tu donnes effectivement l'abondance. Tu la combles effectivement des richesses. Amen. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrembles par des pluies et tu bénis son germe. Amen. Tu couronnes l'année de tes biens Amen. et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saines d'allégresse. Le pâturage se couvre de brebis et les vallées se revêtent de froment, les cris de joie et les chants rétentrices. Vous avez pleuré, mais le Seigneur vous réjouira. Vous avez désiré, vous n'avez pas reçu, le Seigneur vous donnera. Mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, l'année 2020... C'est aussi la bénédiction pour chacun de vous. Amen. Mais soyez sûrs et certains Amen. de ce que vous allez demander au Seigneur. Amen. Ceci est quelque chose de tellement important. Amen. Quand il a dit à Josué, il dit, « Mais tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Alors même si tu n'as pas de séjour. Amen. Vous savez, il y a des situations dans lesquelles vous vous trouvez en fait que vous vouliez que le Seigneur, notre Dieu, fasse quelque chose pour vous. Est-ce que vous suivez Amen. Je crois que l'année que nous avons devant nous, c'est une année que le Seigneur ouvre grandement pour que chacun de nous puisse arriver à pouvoir aussi recevoir de la part du Seigneur quelque chose sur lequel il peut s'accrocher. dit « Seigneur, tu as fait quelque chose pour moi, qui fait que je puisse arriver à pouvoir vraiment te dire merci, parce que j'ai vu de mes yeux. » Tu as entendu les témoignages de l'un comme de l'autre, effectivement. Mais toi aussi, Dieu est à mesure de pouvoir les faire pour toi. C'est l'année où Dieu voudrait quand même faire encore davantage pour vous, mon frère. Nous avons passé des moments aussi difficiles, mais l'année 2019, Dieu nous a bénis. Il nous a aussi rempli du Saint-Esprit. Nous avons fait des expériences avec Dieu encore davantage. Maintenant, vous savez, c'est comme quand on a eu à pouvoir semer la sémence. On a arrosé, on doit maintenant, voir là. Ça, savez, ça commence à pouvoir germer. On voit maintenant la, les germes qui montrent effectivement, effectivement que la sémence a donné effectivement aussi ce qu'il était. On voit la vie qui était dans la sémence qui sort. Et c'est ce que Dieu va faire. Amen. Si tu ne savais pas prier Dieu, Dieu t'accordera la grâce. Amen. Si toi tu ne savais pas gêner, Dieu t'accordera la grâce. Amen. Si tu n'avais pas vu Dieu effectivement en action dans ta propre vie aussi, Dieu le fera aussi pour toi. Amen. Mon frère et ma soeur, c'est aussi une période où quelque chose que tu trouvais impossible, c'est ce que Dieu va faire pour toi. Pour quelle raison, mon frère Vous savez qu'il est promis dans les scènes d'Écriture qu'il y a des temps de rafraîchissement. Avant que nous entrions dans cette période-là, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu dois avoir l'assurance que c'est Dieu est vraiment vivant. Il faut que Dieu ait fait quelque chose dans ta propre vie. C'est ce que Dieu va faire pour nous tout au long de cette année-ci. Avoir cette force, avoir aussi cette, cette marche effectivement avec Dieu, mais marcher comme des conquérants. Amen. Et dans marche effectivement conquérant, ça veut dire que quand vous avancez, vous n'avez peur de rien. Amen. Et comme notre Dieu est un Dieu qui fait des exploits, c'est sûr et certain il va le faire. Mon frère et ma sœur, ici, dans cet endroit, ou même tous ceux qui sont aussi avec nous qui croient, les témoignages seront encore beaucoup plus nombreux. C'est sûr et certain. Que ça ce soit pour les guérisons, pour les délivrances, que ce soit pour le mariage, tout ce que vous voulez, effectivement. Que ce soit pour votre votre travail, effectivement. Frères et sœurs, parmi le peuple de Dieu, il ne doit pas y avoir de chômeurs. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Parmi le peuple de Dieu, il ne doit pas y avoir de chômeurs. Amen. Parce que Dieu, notre Seigneur, donne du travail. Amen. Même si on te chasse du travail, sois sûr et certain Amen. que cette année-ci, tu vas travailler. Amen. Si tu n'as pas eu de travail l'année passée, cette année-ci. On a prié pour mon, Après, on va prier pour mon frère. Je pleure pour lui qu'il ait son contrat. Je pense qu'il va l'avoir. Son Amen. contrat, effectivement. Pour qu'on puisse l'avoir toute la semaine ici, nous prions que Dieu lui accorde la garde. C'est pour ça que nous devons saisir l'occasion que Dieu nous donne de pouvoir lui dire, Seigneur, maintenant que tu m'as dit que cette année-ci, c'était une année de conquérant, que tu seras avec nous, que tu nous conduiras effectivement que quand même... Regardez, ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir avoir dit, mais avec, il dit, mais, et l'on accomplira le vœu qu'on t'a fait. Oui. Tu es celui qui dit, mais, toi ou toi qui écoutes la prière, mon frère et ma soeur. Donc, c'est Dieu qui écoute la prière, Amen. il écoutera ta prière. Amen. Comme nous l'avons entendu, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez aussi s'accomplir. Que cette année ici que le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il vous accorde la grâce de pouvoir marcher en tant que des conquérants. De ceux-là qui connaissent effectivement ce que Dieu est pour eux. Sûr et certain que tout... Vous savez, il y a des choses qu'on a placées devant vous en fait. Comme le peuple d'Israël quand il est sorti de l'Égypte, effectivement pendant qu'il avançait même la mer rouge qui était placée devant eux. Qu'est-ce qui s'est passé, Dieu, a ouvert la mer rouge Amen. Sur le chemin où ils avançaient, effectivement, tout ce qui était comme problème de soif, problème de faim, de ceci, et de cela, Dieu écartait parce que quand la soif venait, Dieu parlait au rocher. Quand la nourriture ne venait pas, Dieu, tout ça aussi dans le cheminement où nous allons, n'oubliez pas, mon frère et ma soeur, ce que vous entendez, ce que vous pouvez demander à Dieu, même l'impossible, Dieu va vous l'accorder. Mais pour cela.. Vous devez l'accepter et croire que Dieu est capable. Amen. Quand le peuple d'Israël est sorti avec Dieu, Dieu avait toute la capacité de pouvoir pouvoir dans tous le besoin. Ce qu'il attendait simplement que le peuple ait confiance. Amen. Nous l'avons dit. Ici, si, oh, avec confiance, oh Dieu, on te louera dans Sion. Amen. Que cela soit ainsi. Amen. Et comme nous l'avons entendu, vous viendrez ici, ma soeur. Vous rendrez témoignage de ce que ce Dieu a fait pour vous. Et qu'il fait, nous avons commencé le 1er janvier, non? Avant qu'on arrive le 31 décembre. Le Seigneur va faire de bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier pour cela.